Nous allons maintenant découvrir quelques éléments pour accompagner les élèves qui présentent des troubles des activités numériques. Dans cette première partie, nous allons aborder les compétences précoces des élèves. Vous voyez ici deux collections d'objets, hein, une collection avec des jetons verts foncés une collection avec des jetons verts clairs spontanément, sans les compter, si je vous demande dans quelle collection il y en a le plus, donc la numéro 1 qui correspond au jeton foncé ou la numéro 2 au jeton clair, eh bien forcément vous allez m'indiquer que c'est la numéro 1, donc qui correspond au jeton vert foncé. Alors cette compétence-là, hein, on l'a dès le plus jeune âge. C'est ce qu'on appelle le système d'approximation numérique. Donc le tout petit, il hein, y a des expériences qui ont été faites auprès de bébés de 6 mois, par exemple, qui montrent que quand on présente à un bébé une collection avec 3 jetons ou un jeton, il est en capacité de distinguer euh, ces deux collections. Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si on mettait deux jetons et 3 jetons. Donc là, c'est bien un rapport de 1 sur 3. Ce qui veut dire que, par exemple, puisqu'on a un rapport de 1 sur 3, si on met 12 jetons et 4 jetons, l'enfant pourra distinguer ces deux collections. Alors quand je parle de l'enfant, là je suis en train de parler du bébé de 6 mois. Concernant les adultes, puisqu'il va y avoir une progression, hein, concernant les adultes, le rapport il est de 9 dixièmes. Si je vous présente une collection de jetons avec 10 jetons et une autre avec 9 jetons, ou alors une avec 100 jetons ou 90 jetons, vous serez capable de dire dans laquelle il y en a le plus sans avoir à compter les jetons. Donc c'est ce qu'on appelle le système d'approximation numérique et c'est une compétence précoce qu'a l'enfant euh, des tout-petits. La deuxième compétence précoce, c'est ce qu'on appelle le subitizing. Alors le subitizing, c'est notre capacité à appréhender le nombre de points sans les compter aussi. Si je vous demande combien il y a de jetons dans cette collection, eh bien vous n'êtes pas en capacité de le faire. Par contre, si je vous montre cette collection d'objets, spontanément, vous allez me dire 3. C'est ce qu'on appelle le subitizing, c'est-à-dire notre capacité à appréhender euh, des petites collections. Alors, chez le tout petit, on va être plutôt sur des collections allant jusqu'à 3. Euh, chez l'adulte, nous irons sur des collections un petit peu plus grandes, sachant aussi qu'on est relativement aidé par par exemple la position des jetons, puisque nous on a un repère qui sont les constellations euh, du dé, hein, les points qui représentent le dé, donc si les points des jetons sont équivalents au point du dé, ça va nous donner aussi des indices sans avoir à compter. Une troisième compétence arithmétique précoce, c'est que les enfants sont en capacité dès leur plus jeune âge, hein, des tout bébés, de faire des manipulations arithmétiques. Par exemple, un enfant est capable de déterminer que 1 plus 1 égale 2. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de compétences précoces chez des tout-petits, vous allez me dire, mais, mais comment on peut s'en rendre compte Alors je vais m'appuyer sur cette expérience pour vous montrer comment on a travaillé avec les tout-petits, parce que bien évidemment, un bébé ne va pas vous répondre 1 plus 1 égale 2. Mais pour autant, il va réagir à ce qu'on appelle l'événement impossible. Alors, comment ça se passe Donc, on va faire une expérience avec les tout-petits et on va s'appuyer sur ce qu'on appelle le phénomène d'habituation. L'expérience va consister, dans ce cas-là, à mettre à un enfant, par exemple, des électrodes pour enregistrer, notamment, le rythme de succion. Donc, c'est un enfant qui aurait une tétine, qu'il va téter et on va enregistrer le rythme de succion. Imaginons que cet enfant, on lui montre quelque chose de nouveau, une nouveauté. Et eh bien cet enfant va être attiré par la nouveauté et donc sa curiosité va faire que son rythme de succion va augmenter, il va têter relativement vite. Par contre, si on lui présente toujours la même chose, l'enfant va s'habituer et du coup son rythme de succion va ralentir hein, et rester sur un rythme lent. Alors, l'expérience qui a été mise en place pour montrer les compétences arithmétiques, donc on a ce, bien ce bébé avec sa, son rythme de succion, on lui montre une petite marionnette, hein, une peluche qu'on installe dans un théâtre. Donc, on pose la marionnette et puis vous voyez, on referme le paravent pour cacher cette marionnette. Par la suite, il va donc y avoir une deuxième marionnette qui va rentrer en scène. Donc vous voyez qu'il y a une main qui installe une deuxième marionnette et la main s'en va. Là, on est toujours derrière le paravent. Hein. Quand on va ouvrir ce paravent, si l'enfant découvre qu'il y a deux peluches, son rythme de succion va rester le même, c'est-à-dire sur un rythme lent. Par contre, si on ouvre le paravent et qu'il y a une seule peluche, là, étonnement de la part de l'enfant parce que c'est un événement impossible pour lui et donc son rythme de succion va s'accélérer pour montrer cet étonnement. Donc vous voyez qu'à travers ce type d'expérience, on a pu montrer euh, que chez le bébé, hein, quand on rajoute une peluche à la première, il doit en découvrir deux au final. Donc c'est une compétence numérique précoce. Alors cette expérience a été Menés aussi auprès de certains animaux, notamment, je crois, les poussins ou les salamandres, ils ont cette même compétence-là aussi. Donc, en fait, ces trois compétences précoces que je viens d'énumérer, le système d'approximation numérique, le subitizing et les compétences arithmétiques, vont faire que, grâce à tout ça, l'enfant va être confronté ensuite à des apprentissages mathématiques ce que n'auront pas les poussins et les salamandres a priori. Mais, face à ces apprentissages mathématiques, l'enfant, avec ses compétences précoces, va pouvoir construire le sens du nombre et du coup, développer des compétences en mathématiques. Donc, quand on parle de dyscalculie, c'est bien que ces compétences que je viens d'évoquer pourrait peut-être avoir un dysfonctionnement qui empêche l'enfant de construire le sens du nombre et donc, du coup, de pouvoir développer les compétences numériques attendues. Donc la dyscalculie concernerait ces trois compétences précoces. Ce qui est important de retenir, c'est que euh, dans les activités scolaires mathématiques, entre en jeu aussi d'autres composantes. Donc, on peut parler de dyscalculi quand il y a les compétences numériques précoces qui seraient dysfonctionnantes, mais on va voir aussi que dans les mathématiques, si d'autres fonctions sont dysfonctionnantes, ça peut empêcher l'élève aussi dans ses apprentissages mathématiques. Je pense notamment aux fonctions langagières, aux fonctions praxiques et visio-spatiales, et aux fonctions exécutives, et c'est ce que nous allons maintenant développer.